Imaginez que le temps s'arrête un court instant dans notre vie. Seulement vous et moi serions les acteurs de ce phénomène inexplicable qui est la mesure de l'espace-temps. À travers nos pensées, nous avons tous nos jugements, nos idéaux, mais aussi nos souvenirs. Depuis la nuit des temps, l'être humain emmagasine des millions d'informations qui, à mesure du temps passé, deviennent des souvenirs. Aujourd'hui, avec Gatcharki de Christophe Bohrers, nous allons exploiter la portée de la connexion cérébrale entre êtres humains. Je vous donne rendez-vous à tout de suite pour une expérience hors du commun. Aujourd'hui Brigitte, je te propose de rentrer dans une dimension un peu spéciale. Je vais arrêter le temps, un court instant, afin que tu puisses mémoriser un souvenir à l'aide d'un jeu de cartes avec des cartes toutes différentes mmh. tu peux attester je teste. tu vas simplement avec ta main oui effleurer la tranche du jeu t'arrêter où tu souhaites et mémoriser une carte mmh. vas-y c'est bon c'est bon très bien maintenant la seule image que tu as dans ton esprit c'est cette carte oui je... si je te dis qu'elle est rouge oui. Bonsoir. C'est du cœur. Oui. <rire> C'est une figure. Vraiment mm -hmm. Tu en es sûr Ah, j'en suis certaine. Prends le jeu et donne-moi cette carte. Tu la poses dans ma main. Je la trouve pas. Elle est pas là. T'es sûr Ah bah oui, je, je regarde, je la trouve pas. Quel Qu'était le nom de cette carte Le 5 de cœur. Le 5 de cœur Oui. Très bien, de moi c'est le jeu. Depuis le début, dans ma, dans ma poche droite, j'ai ma main. Oui. Il serait étonnant que non. je puisse sortir une carte, une seule. Le 5 de car. Je suis bluffé, franchement. Ça t'a plu Ah Vraiment, c'est génial. C'est bluffant. Merci à toi. Merci à vous. Et je fais une petite dédicace à mon ami Yannick, qui est en train de regarder cette vidéo. Je sais que ça lui plaira beaucoup cet effet. Get Sharky. Allez, à bientôt, les amis. Au revoir.